Salut toi Tu vas bien Alors voilà, Deliops le retour. Euh, pour info, c'était ma toute première vraiment reprise sérieuse. Donc on est un peu plus tôt que la précédente dans le calendrier. Le 21 mars précisément, c'est la première fois que je reprenais mon vélo pour euh, traverser la Seine et pour me rendre euh, à Annières-sur-Seine, accompagner mon épouse à son travail. J'étais content de le faire avec elle parce que pour une reprise, ça me donne l'occasion de, de parler de débutants à vélo ou de redébutant à vélo, voilà, après plusieurs mois, vraiment beaucoup, de se remettre en selle pour un trajet un peu plus long que d'autres, puisque voilà, j'avais des petits trajets euh, utilitaires de guerre plus de 2 km à chaque fois, donc c'était minuscule, et puis dans des... Truc calme, là euh, on va faire de la chaussée, on va traverser un gros pont, euh, c'est plus sérieux. Et pour un re-débutant ou pour un débutant, ça peut être un peu impressionnant, surtout quand tu es un peu précaire sur ton guidon. Là j'avais 90% du temps euh, la, la main gauche qui pendait, qui n'était pas posée sur le guidon. Alors c'est parti pour un magnifique saut de bouchon, c'est le saut de bouchon habituel ici, euh, même, ça roulait presque mieux que d'habitude. Hein. Tu as bien vu aussi sur la piste euh, obligatoire hein, les véhicules stationnés comme d'habitude. Et là pouf, disparition de Milouquette. Cette coquinette, elle avait prévu de passer par le parc Pierre-de-la-Gravaire, mais en remontant le pont de Beson euh, à l'envers, en mode saumon, je ne fais pas ça. Chacun fait comme il lui plaît. Moi j'aime pas ça, j'aime pas quand je me retrouve face à des, des cyclistes qui roulent à contresens sur une piste. Du coup, euh, je poursuis sur mon chemin. Ah mais non, ah mais non et voilà, ça me permet d'observer un désormais classique, grand classique du pont de Beson, hein, depuis pas mal de temps déjà, depuis que je le connais, ça a toujours existé. Euh, les scooters qui ont peur de, de faire de l'interfil, bon déjà c'est interdit l'interfil, mais ils ont peur d'en faire entre les voitures sur le pont parce que deux fois trois voies, ça les impressionne un petit peu. Donc euh, ils vont chercher la sécurité au détriment. Euh, des piétons et des cyclistes, hein, puisque c'est un trottoir à droite et une piste cyclable à gauche, il en est même de l'autre côté. Mais voilà, ces petits voyous euh, préfèrent débouler à fond les ballons là-dedans. Je dis non, évidemment. Quelle lumière Ça, c'est la joie de ces horaires à elle, hein, partir vers 9h15, 9h20. Elle a souvent une super lumière le matin, qui est déjà bien avancée pour un 21 mars quand même. Bon, il y a un petit goût de carpocalypse là, euh, sur la fin du pont de Beson. En plus, il y a des travaux, des véhicules un peu en travers de partout. Hop, je vais filer au feu orange. Euh, sur la voie de bus pour aller rejoindre euh, ma tendre épouse sur sa belle euh, piste bidirectionnelle euh, qu'elle utilise fréquemment aussi ça, ça lui rallonge un peu son trajet mais euh, c'est super paisible. Alors bon euh, voilà j'en ai parlé cet hiver hein, quand euh, je vous ai présenté son trajet euh, sous la neige. On longe euh, la 86 hein, donc c'est pas des plus bucoliques. Mais on voit que la, la végétation commence à, à reprendre ses droits là et puis tout cette, euh, ce grillage là il va être recouvert d'une végétation qui va bien l'opacifier on va dire. Ça ronronne hein, le bruit de l'autoroute mais ça lui offre quand même quelques kilomètres sans aucun feu en toute sécurité et euh, du coup c'est très efficace. Il voilà. n'y a pas de carrefour, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de feu. Ça trace jusqu'à Colombes, jusqu'au bas de Colombes mais bon c'est long, c'est tout droit, c'est un peu monotone hein, par moment. Et là actuellement, donc on est, on est trois semaines plus tard, euh, c est, c est, ça a explosé, c'est bien plus vert encore. C'est la joie du printemps. On était beaucoup moins euh, exposés à ce phénomène euh, dans nos trajets purement parisiens, euh, jadis, hein, voilà. Bon, à part euh, en faisant des détours dans les parcs et jardins parisiens, euh, et moi je, quotidiennement je n'avais pas passé par le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne du temps où on était vraiment parisiens. Et euh, là, pour nous, c'est différent et du coup, on est en prise directe avec, euh, ça va faire un peu gnang hein, mais euh, moi, je suis très sensible à ça. Tu vois, à Chaque matin, euh, passer par le même trajet et voir un petit peu plus de bourgeons, un petit peu plus de feuilles sur les arbres, euh, bah ça me fait du bien. C'est joli, leur, leur, leur parterre de fleurs. C'est vachement beau. J'ai découvert d'ailleurs qu'à Colombes, euh, c'est une ville qui est relativement fleurie. Euh, au niveau urbain, hein, au niveau des massifs, il y a des bacs à fleurs suspendus un peu partout, c'est très chouette. Bon voilà, donc on remonte euh, Colombe, direction Petit-Colombe et puis Agnières finalement. Euh, ça, alors voilà, c'est l'ascenseur émotionnel, hein. on a quitté cette super bidirectionnelle et puis là on se retrouve en pur véhiculaire sur deux fois de voie avec ce qui peut nous arriver de moche euh, tant au plan de la sécurité que du nez par exemple <rire> Bon, c'est la vie, hein. à ce point de vue là, encore une fois, on n'y pense pas assez mais voilà, on risque pas de se retrouver derrière les éboueurs sur la piste cyclable, normalement Et puis ça va grimper là, hein. on, va, on, va, on va grimper un petit peu sur la, sur la, la bosse hein, qui est l'extension de la butte de la défense finalement assis loin. Bon, elle est toujours un petit peu daltonienne euh, ma tendre épouse. Je trouve ça dommage, puisqu'au final, on va se retrouver euh, au fameux carrefour où là, elle ne va pas s'y risquer. Ce jour-là, euh, elle circulait sur son mulet. Hein, on appelle ça un mulet en vélotaf. C'est le quand tu te réserves un vélo qui craint rien et que tu vas emmener partout sans craindre et tout ça, ou de secours également, quand as ton vélo qui te fait défaut, par exemple. C'est un Nakamura, c'était la marque des, des Intersports il me semble, hein. le voilà, vélo de supermarché, qu'elle avait retapé entièrement pour le vélo taf, on le voit bien. là Puis ma foi, elle lui a mis des bornes, hein. elle lui a mis des bornes depuis qu'elle l'a retapé et qu'elle qu s'est mise à vélo tafé euh, quotidiennement aussi. Donc euh, bon, ça va rester comme ça, assez véhiculaire, alors on, de temps en temps on a une petite voie de bus, et puis à mesure qu'on va avancer euh, vers bois Colombes, euh, elle va nous emmener sur des petites rues beaucoup plus paisibles, plus tranquilles, plus apaisées, Voilà, des zones 30, euh, avec une circulation à sens unique euh, pour beaucoup. Et puis j'en avais déjà parlé, mais voilà, Bilouquette euh, elle a une manière de circuler à vélo qui est assez tonique, hein, qui est voilà, pour pas dire sportive un peu. Euh, elle aime rouler fort, du coup elle, elle, elle a bien sa place sur la chaussée, elle la revendique, euh, haut et fort. Elle aime bien, envoyer, voyez, se faire plaisir, avoir de bonnes sensations. Euh, je, je dis ça, c'est pas le cas de tout le monde, loin de là, hein. mais voilà, elle fait partie des femmes qui aiment rouler euh, à bonne allure sur la chaussée. Si c'est si limité à 30, elle va circuler à 30 avec plaisir, il n'y a pas de souci. Je dis souvent que j'ai un rapport qui est très basé sur l'efficacité de, de mon trajet euh... Vélotaf, c'est-à-dire c'est une de mes premières motivations finalement, au-delà de toute considération euh, écologique par exemple, euh, vraiment moi ce qui me séduit à 99% c'est que ça va m'assurer de voyager beaucoup plus vite là en gros ces trajets, euh, ça lui prend 20 à 25 minutes maximum bah, la tester en transport en commun euh, c'était une heure porte à porte, parce que c'est bon, joindre deux banlieues qui sont pas forcément super bien connectées donc elle euh, bon, est encore plus dans, finalement dans cette optique d'efficacité, puis là c'est le matin, on est pas Partie un petit peu plus tard, et puis euh, elle va être en retard au, au café, <rire> au café dans la boutique, mais euh, pour boire le café avec ses collègues avant d'ouvrir le rideau. Voilà, précédente délu observation, euh, je te parlais beaucoup de notre fille, qui est plutôt ambiance chill, hein on roule pépère à son rythme, et et puis là, pour une reprise, pour mon premier 8 kilomètres de, de, de reprise, de, de, de trajet urbain, où j'avais quand même la main qui pendait à gauche, euh, et une autre qui traçait devant avec son mulet, Bon, j'avais un peu de mal à suivre, elle m'a donné chaud, voilà, m'a donné chaud. En plus, on est parti, on était trop couverts, on en a parlé, un hein, des feux rouges, on s'est dit, mais on crève de chaud là. C'est pas possible. C'était cette semaine-là où il faisait hyper doux, mais tellement frais le matin. Parfois, tu pars, il fait 2 degrés, et puis quand t'arrives, il en fait déjà 12. Donc bon. Voilà, donc on est à Bois-Colomb, et pouf, on va passer la frontière d'Agnières-sur-Seine. Je note, alors c'est pour les vidéastes, là, je note que je chope du flair, là, une espèce de rond, de, de buée. C'est la première fois que je constate ça. Ça m'est jamais arrivé avec la GoPro 5, et là, c'est la GoPro 7. Et puis je note aussi quelque chose qui est, c'est pareil, c'est au chapitre des vidéastes, hein, ça va intéresser ceux qui filment. J'ai moins de recul, j'ai moins d'angle avec la GoPro 7 euh, quand je la pose sur le Karma Grip euh, et qu'elle combine euh, en même temps euh, sa fonction de stabilisation euh, intégrée à la caméra, smooth et, euh, et le harnais. Du coup on voit beaucoup moins le cintre, c'est moins immersif, euh, je trouve ça un peu dommage. Il faut que je fasse des tests pour essayer de débrayer smooth quand je suis sur le Karma Grip puisque bon, euh, à la limite c'est pas euh, utile de combiner les deux puis encore une fois, on est parti à l'ombre, il faisait bien frais, et puis euh, euh, 25 minutes après, au soleil, euh, ça s'est réchauffé très très vite. Donc je comprends qu'il y a de la buée qui apparaît aussi sur l'objectif de la caméra. Attention, tranche de vie. Ouais, ouais, oui. Voilà, c'est le gros classique. On est dans un petit quartier limité à 20 km/h et puis euh, ça nous klaxonne derrière. Bon, pile au moment où on était à deux de fronts. <rire> bon, il y a une part de légitimité et puis en même temps, euh, non. Il n'y a pas de légitimité non plus puisqu'on n'a pas le droit de klaxonner en ville. Et puis ma foi, on allait euh, voilà, se quitter très vite. On arrive sur la place de l'hôtel de ville. C'est juste extraordinairement magnifique. J'adore, je ne m'en lasse pas à cette saison. Avec tous ces arbres en fleurs là. C'est poétique. Et voilà on est arrivé. Euh, à un dernier petit accès un peu compliqué offert par cette société euh, dont j'ai caché la marque d'ailleurs, euh, et puis une petite journée qui commence euh, pour mon épouse et pour moi-même aussi d'ailleurs, j'ai passé un bon bout de temps ce genre-là. Il y avait une causerie le soir, c'était une belle journée bien longue à l'échappée belle avec des gens que j'aime dans une bonne ambiance. Et puis surtout, ben bah voilà, un fait marquant pour moi, c'était mon premier trajet en dehors de besoin finalement, depuis beaucoup de mois, beaucoup de trop. Bonjour, monsieur. C'est une première. 8 km 42, dis donc. Je savais plus ce que ça faisait. Avec un hein. joli vélo. Ouais, noir, tu remarqueras oui, vous prenez enfin, une crève, les Noirs. <rire> euh, avec celui-ci, j'ai crevé qu'une seule fois, figure-toi. Et c'était ma dernière crevaison euh, urbaine. C'était le 1er octobre 2017. Et c'était ma de... toute dernière crevaison euh, en urbain. Mais voilà, dis donc, 21 mars, 21 octobre. Ça fait pile 5 mois en fait. J'ai même pas prémédité la chose, j'ai arrêté de compter 5 mois, c'est juste délirant. Mais voilà, qu'est-ce que ça fait plaisir, en bonne compagnie avec mon épouse en plus, qui me tractait, euh, au départ j'étais content d'y aller, aller avec elle parce que je me disais euh, si à un moment je le sens plus, je ne suis pas bien, si... <rire> je sais pas, j'étais en mode voilà. Tu, tu perds la foi hein, au bout de 5 mois et comme je disais au tout début, tu redémarres, tu, tu redécouvres euh, ton déplacement. Bon. Je vais te faire une suite de cette journée. J'ai essayé un petit vélo et je voulais te partager ces images. Je te dis une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un petit bisou et à bientôt. Salut